Écoutez-moi les petits chatons, j'espère que vous avez bien ce vidéo Vous allez voir l'incroyable deck du numéro 1 légende, c'est un deck miracle, c'est un deck absolument formidable Je vais dans cette introduction rapidement vous présenter la liste et les cartes clés et on parlera également dans cette introduction de ce qui s'est passé il y a deux jours, du drama euh, deck qu'est 7 Donc voilà, <rire> le gars il utilise des grands mots, bref euh, Donc cette version c'est une version miracle, donc l'idée c'est de jouer tout simplement un maximum de cartes dans le même tour pour activer le cimetière du vice, pour activer... Necrocianiures, mais euh, en général ça arrive un peu plus tard. C'est souvent dans le second, euh, le second souffle. Finalement, la nécrocianiores. On a le sprint évidemment qui coûte 5 mana. On a le sténographe qui coûte moins 1 pour chaque carte jouée. Donc souvent il coûte 0. La même chose pour l'instructrice, loup de givre. On a les voiles pour les piocher. On a euh, pour piocher également avec le danseur. Enfin, le voile pour piocher le danseur de la boîte aux lettres. Qui nous permet avec le pas de l'ombre de faire de la grande, magie de faire beaucoup de cartes dans le même tour, la petite pioche avec pêche miraculeuse, la petite pioche avec Porte des Ombres. Euh, donc voilà, on, on peut vraiment faire des sorties extrêmement explosives. C'est le but du deck, c'est de partir T4 ou T5 et de faire un, un... Power play, comme on dit, un play tellement puissant que l'adversaire ne pourra tout simplement pas revenir. Alors, ce qui s'est passé, et ensuite je vous laisse avec la vidéo, euh, ce qui s'est passé il y a deux jours ou trois jours, j'ai proposé un deck, euh, deck qui est les 7, deck euh, qui était top 7 légende, qui a fait top 7 légende. Donc déjà, bon deck. Alors, moi, en plus, j'ai eu un beau win rate dans la vidéo. Donc, il euh, y en a qui ont dit, ouais, ce deck c'est de, de la merde, ils n'ont même pas vu la vidéo. Donc, je vous invite à regarder la vidéo. Alors, évidemment, c'est pas le meilleur euh, win rate d'HS Replay. Encore une fois, voilà, faites attention. Les win rates sur les internets, ça dépend de la facilité, euh, comment dire, de la jouabilité, enfin de la difficulté plutôt, euh, de jouer le deck ou pas. Le deck, pour moi, c'est... En fait, la vignette, c'est un bébé dessus. C'est le deck débile à jouer. Bref, le deck est totalement débile. Très facile à jouer. Donc, j'aurais quand même plutôt tendance à vous croire sur le win rate parce que c'est un deck facile. Donc, on est d'accord que peut-être le winrate n'est pas si bon, même si moi, j'ai eu un beau winrate dans ma vidéo, mais peut-être que j'ai chaté. Euh, on ne sait pas. Donc, voilà. Là, pour le coup, vous avez raison, peut-être que le deck est pas top, parce que voilà. Mais si ça avait été un deck compliqué, faut faire attention. C'est pas parce qu'un win rate est bas que le deck est faible. Un deck, par exemple, Prêtre Sanglier, au tout début, même au tout début, dans hein, les deux premiers mois, il avait un win rate catastrophique, tout simplement parce que personne ne savait le jouer. Et donc forcément, le win rate était bas. Mais là, c'est un deck tellement facile à jouer que voilà, ok. Le, le, le deck est sûrement euh, pas très bon, mais quand bien même, la personne a fait top euh, 17 légendes. Deuxième chose, euh, à un moment je fais une erreur avec Finley, à un moment je fais une erreur dans la game, euh, une ou deux, mais ça arrive quand on. Je vous invite vraiment à prendre ma place, à faire des vidéos, mais vous allez voir, c'est assez compliqué de parler tout le temps. Euh, moi en plus, j'essaye de faire un petit peu le con, vous amuser quand même de temps en temps, et, euh, et voilà, et de faire parfaitement les, les, les bons plays, même si bon, à un moment je fais une erreur avec Finley, ou j'utilise mal le, la capacité, etc. Bref. Et il euh, y a des personnes qui m'ont dit, euh, vraiment, qui se sont atta attachées, si je peux dire, vraiment à cette erreur. Euh, et qui m'ont dit, il y a même une personne qui m'a dit, euh, Sitem Powerstone, ne fais pas de vidéo, etc. Alors moi, je, je, je vous fais, normalement, je parle pas des, des, des, des commentaires des anciennes vidéos. Voilà, chaque vidéo a sa vérité. Mais ça m'a vraiment touché, sincèrement, pour le coup. Euh, je suis pas un robot euh, donc voilà là ça m'a touché parce que Hearthstone euh, bon vous le savez hein, si vous me suivez depuis maintenant 8 ans euh, j'ai sacrifié énormément de choses pour Hearthstone euh, j'ai dédié ma vie euh, vraiment euh, j'aime Hearthstone d'un amour euh, autant que ma, ma grand-mère pour le coup vraiment euh, voilà j'aime Hearthstone d'un amour infini et me dire des choses comme ça euh, me dire euh, si t'aimes pas Hearthstone arrête le jeu parce que je fais une erreur c'est pas de vous parce que vous êtes des joueurs de cartes parce que euh, vous avez cette capacité d'analyse, je pense que les autres n'ont pas, les, ceux qui ne jouent pas aux jeux de cartes, vous avez une capacité du moins d'analyse, d'observation qui est, j'imagine, supérieure, on va dire, à l'individu lambda, parce que vous aimez les jeux de stratégie, vous aimez les jeux de cartes, etc. Donc vraiment, essayez d'analyser les vidéos sous un prisme, Enfin, comment dire, d'analyser les vidéos dans un temps plus long. Analysez pas une vidéo. Enfin, déjà, même quand vous analysez une vidéo, analysez pas juste une erreur. Analysez l'ensemble de la vidéo. En plus, moi j'étais hyper content de vous proposer cette vidéo. Je la trouvais hyper cool. Le deck était sympa. La vidéo était rigolote et tout. Et finalement, je vous propose la vidéo. Je suis content. Je vais voir les commentaires et je me dis, mais il y a plein de. Alors, il y a plein. Il y a que quelques personnes, mais quelques commentaires. J'imagine que s'il y a même deux commentaires, il y a peut-être des gens qui y ont pensé, mais ils ne l'ont pas forcément écrit. Tout le monde n'écrit pas ce qu'il qu pense. Et donc voilà, les, les... il y a eu quelques commentaires comme ça un peu euh, bah désagréables pour moi, je vous le dis alors, les critiques c'est une bonne chose, mais essayez de voir la... déjà dans un premier temps la vidéo dans son entièreté, pas juste une erreur et dire « ouais cette vidéo c'était de la merde, fiche, tu devrais arrêter ta chaîne YouTube parce que tu as fait une erreur à un moment ». Voir la vidéo dans son entièreté. Si la vidéo, bon, elle ne vous plaît pas dans l dans son entièreté, essayez de voir dans un temps plus long. Alors, dans un temps plus long, euh, je parle pas de mes 7 ans de YouTube, ça n'a pas de sens. Euh, mais au moins une semaine, par exemple. Analysez les vidéos sous une semaine. Et là, les critiques auront beaucoup plus d'impact. Et moi, j'aime les critiques. J'aime qu'on me dise, bah là, pour le coup, tu fais peut-être un peu trop de ce jeu-là, un peu trop de ce jeu-là. Je trouve que ton niveau sur ce jeu-là a baissé, etc. Et moi, je prends en considération ça. Euh, évidemment en considérant le contexte, en prenant en considération le contexte, forcément, parce que là, on est enfin... Euh, là, la, la prochaine extension arrive dans trois semaines. Euh, évidemment qu'il y a moins de vidéos d'Hearthstone et déjà j'en fais je trouve un peu plus que il euh, y a que y a les, les anciennes méta mais forcément là on est dans une période creuse j'ai proposé tous les decks plusieurs fois donc déjà je, je, voilà moi j'aime le jeu de toute façon j'ai besoin d'y jouer chaque, euh, chaque pas forcément chaque jour en ce moment mais j'ai besoin d'y jouer un peu chaque semaine donc je vous propose avec grand plaisir je ne force je ne me force pas à faire des vidéos d'ailleurs les vidéos Hearthstone marchent un petit peu moins que les vidéos Marvel Snap en ce moment forcément le jeu est plus hype bref mais voilà, essayez d'analyser ça plus sur une semaine. Par exemple, sur une semaine, si vous trouvez que si vraiment il y a des choses qui reviennent, euh, bah, n'hésitez pas à, à le mettre Mais sur une vidéo pour le coup ça n'a pas de sens Surtout que c'est pas comme si J'étais euh, euh, un youtubeur qui proposait une vidéo tous les mois Et dans ce cas là si la vidéo est pas bonne Bah là on peut vraiment engueuler Là euh, je, pré je présente entre une et deux vidéos par jour Donc forcément bah, parfois il y en a qui vont moins vous plaire que d'autres bah, Voilà j'avais ça sur le cœur J'avais envie de vous le dire euh, Si vous êtes pas d'accord bah n'hésitez pas et on va en discuter Mais euh, voilà moi je suis assez sensible pour le coup Et, euh, et c'est vrai que voilà, même s'il y en a, ils vont dire, bah si, si t'es trop sensible, pourquoi tu fais des vidéos sur YouTube Il y a forcément des, des, des gens un peu désobligeants et tout. Mais euh, non, il n'y a pas des gens désobligeants, on doit être gentil, c'est tout. Euh, c'est comme ça, dans la vie, si on est gentil, on est beaucoup plus heureux que si on est méchant. Sur ce, je vous souhaite un délicieux, délicieux visionnage. Et c'est parti contre un démoniste, démoniste contrôle, euh, on imagine. Alors, je vais euh, garder voile de dissimulation, évidemment. Je vais garder en main euh, le coup telas, euh, qui est très, très important. Bon, pour le coup, j'ai une très bonne main. Euh, le sprint Sprint, on peut le garder, euh, surtout contre un deck contrôle, alors peut-être pas contre chasseur, peut-être pas contre euh, les decks qui peuvent euh, finalement un petit peu vous rentrer dans l'art. Dans euh, J'aime bien garder en main le cimetière du vice, parce que comme ça on le joue tes deux et derrière on a euh, déjà deux mana on va dire euh, investis pour pouvoir faire un petit peu plus de magie. Euh, bon, ça a l'air d'être un deck contrôle. Ça a l'air d'être un deck contrôle, est-ce qu'on fait écouter LAS maintenant Je suis pas sûr, je pense que j'ai vraiment envie d'aller chercher ces petits... Euh ces petites euh, Derrière, on fera voile de dissimulation. C'est pas forcément un mauvais match-up, euh, les decks contrôle pour le coup. Euh, bah En plus, on a. Euh... Bah, on va dire que c'est pas un mauvais match-up parce qu'il a pas curvé la 3-2. Oh, ça, c'est un peu chiant, par contre. Ça, c'est un peu chiantos. Ouais, ça, c'est relou. Ça, c'est une bonne carte. Euh, je pense qu'on va juste voile ici. On va juste voile pour prendre l'info. Ok. On a de la belle magie. Donc là, on va juste attaquer dans un petit loup. Et au prochain tour on aura énormément énormément de magie à faire. On va pouvoir jouer les euh, deux sténographes normalement grâce au danseur de la boîte aux lettres. Remonter avec pas de l'ombre. La drôme va bien. Euh, donc ouais on est bien là en vrai. On est plutôt bien. Va falloir compter un petit peu. Double danseur, un pas de l'ombre. Que Je ne commencerai pas par danseur. Je prends l'info avec ça. ça c'est strong euh... pas de l'ombre danseur danseur Instite. double sténographe Simple, efficace. Ça me paraît ok. Bah écoutez, j'ai un. <rire> non mais j'ai un sacré board. Le problème c'est que j'ai pas de value. Mais bon j'aimerais bien avec ma dent de En vrai avec toutes mes pièces. Bon déjà le sprint là, c'est pour ça que le sprint c'est super important. Parce que quand on arrive à faire des trucs un peu patates comme ça et qu'on a un sprint derrière, bon bah voilà. Euh, on, est... on est royal au bar. Hein. Donc là il récupère sa pièce, mais il y a quand même un board un peu chantos, alors faut faire gaffe, il y a Tamsin. Là il pourrait. Non il pourrait pas Tamsin. Diablotin malfaisant. Bon, cool. On a notre Dame Nefarian qui va pouvoir proc, ça c'est un prend renfort. Et hey, la belle gourmandise ici Euh... Je vais d'abord recycler Coutelas ou ça a pas de sens Ça n'a pas forcément de sens, je vais d'abord prendre l'info avec ça. Okay. Euh... <rire> je vais recycler ça. On le joue ça c'est bourrin en vrai ça a peut être du sens genre attaque là on, on va être essayé d'être agressif tag pièce yes. pièce yes. ça en gros est-ce qu'on réalise un value trade on peut hein ah, j'ai peur qu'il fasse tam-sine au prochain tour donc je vais faire ça Ça, ça, comme ça je meurs pas sur ce Tamsin ici. J'attaque, j'attaque, j'attaque et je développe la créa. Je tourne autour de sa Tamsin et je setup l'étal d'ailleurs. Euh, non, je setup, je setup pas l'étal sur Tamsin. Mais euh, je suis pas si mal. Bon, faut être violent. Euh, parfois il faut voilà, savoir sentir la chose. C'est la difficulté d'un deck miracle pour moi. C'est que parfois il va falloir être agressif dans ce qu'on joue. Parfois il va falloir jouer un peu plus contrôle. Ok, pas abyssal. là voir aussi que les côté là Si on a sprint on a gagné Oh On fait sign tout ça Ou alors on attend avec Nécro Faut compter Ah ça a pas de sens Autant le jouer dans tous les cas C'est une 2-3 Ça grignote Il y a du heal dans son deck Je pense qu'il faut attendre hein. Je pense qu'il faut attendre Bon, ça, c'est facile à tuer, mais en vrai, il euh, y, y a quoi comme bonne carte là à avoir bah, Sprint, évidemment. Voile de dissimulation, c'est toujours cool. Ah, quoique, ça donnerait plus rien, là, maintenant. Ouais, englouti. Bon, l'avantage, c'est qu'on a, on a des petits sorts qu'on peut jouer. Genre là, une arme à 3, ça nous fait gagner en deux tours. Donc ça, c'est plutôt cool. Je pense qu'il a pas de Rindam en main. Sinon, il aurait fait drindam au lieu de son sort. Diablotin. En fait, c'est une version un peu... Ouais, un peu midrange, on va dire. Ok, sprint. On va sprint, hein. On peut le tuer à distance, le gars. On ouais, va prep. Euh, ça. Ça. Ça, plutôt. In tout ça. On clique. On clique. L logiquement, on devrait gagner. Parce que la 5-5 ne prend pas. Le... le. Comment on appelle ça La deuxième vague abyssale. Et puis, de toute façon, on a gagné avec attaque euh, nécro. Donc là, je pense pas qu'il puisse nous mettre assez de dégâts. Donc là, on devrait gagner ce match. Intéressant. Vraiment, vraiment intéressant. Euh. En fait, c'est bien parce que c'est des, en fait, des decks qui sont basés sur... Euh... Et c'est ça qui est bien sur Hearthstone, mais dans beaucoup de jeux de cartes. C'est que en fait ces decks-là, ils ont déjà existé dans Hearthstone, alors sous, forme, sous d'autres formes, mais les decks miracles, c'est, on va dire, une, une signature des decks Hearthstone. Euh... Et, et ça fait que, même si vous n'avez pas trop, par exemple, l'habitude où vous n'avez jamais joué ce genre de deck, vous allez voir qu'il y a des automatismes qui vont venir alors que vous n'avez jamais joué ce deck. Vous voyez, c'est paradoxal, mais... Parce que justement, bah, il y a évidemment le premier, c'est le fameux voleur miracle. Mais il y a eu les prêtres miracle. Il y a eu pas mal de, de decks comme ça qui nécessitent de la pioche machin. De, de pioche, je joue, pioche, je joue. Et beaucoup de synergies basé sur la pioche finalement. Et sur le nombre de cartes jouées. Ok, pas mal quand même ce qui nous fait. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que... Euh, je sais pas ce que j'allais dire. Ce qui est intéressant là-dedans... En fait, J'ai perdu ce que j'allais dire Mais non ça va ça va me revenir Ah oui Ce qui est intéressant là dedans c'est que vous utilisez Mieux vos manas en fait Parce que cette expérience elle est principalement Liée à le Parce que en fait, c'est un deck qui nécessite vraiment de faire des gros tours Donc en fait parfois il y a des cartes que vous allez quand même jouer avant Même si c'est pas correct On va dire De manière optimale De manière théorique Parce que vous savez qu'en termes de mana il va vous en manquer un au tour d'après donc ça, normalement, c'est un truc qui est ultra next level, si je peux dire. Mais en fait, si vous avez déjà joué ce genre de deck, ça vous paraît plus naturel de faire ça. Et donc, en fait, vous allez bah, déjà bien jouer le deck, on va dire. Euh, sprint, on va garder avec la prep. C'est incroyable. Hein. Oh, super et eh bien, écoutez, ça me plaît, ça. Je vais pouvoir jouer ça T3. T2, le petit cimetière. Écoutez, c'est magnifique. Je curve mon cimetière. Le sprint, et derrière, bam, bam, bam, bam. Oh. Ah, c'est chiant. Est-ce qu'on fait pas dag, bim, bim? C'est pas un mage, hein, c'est un voleur, non? Bah, je pense c'est quand même euh, dag, bim, bim. Hein. Ah non, il a 30 life. Quoique, okay. Trog en mage. Pour moi, c'est un voleur, le gars. Ah non. Ah, si, ça, c'est une carte de voleur aussi. Hein. Bah, ça peut, hein. Moi je mets une pièce sur voleur. Franchement. Ok. Donc là, on fait ça. On va piocher maintenant, je pense. Pour voir le nombre de cartes, mais c'est bon. Rep. Pioche. On va avoir pa un, un, un pas de l'ombre. Ok. Bon, en vrai au prochain tour on peut juste faire cimetière into une danseur, un danseur et partir en, en, finalement au, au tour 5, hein. c'est pas, pas, pas euh, dingue de partir au tour 5. Hein. Faut quand même faire gaffe quoi. Mais l'avantage avec les ruées c'est qu'on peut vraiment se défendre. Après on peut partir maintenant aussi mais pff, ça a du sens. Ah c'est pas mauvais. Là on aurait quoi necro seigneur on fait pas de euh, danseur danseur 1 2 3 4 eh en vrai il y a moyen de faire un truc hein fais danseur danseur prêt attaque yes Yes, ça, ça, ça, trade là, et la grosse créa. C'est quand même très ok. Hein. C'est un T4. Hein. C'est quand même très ok. Et puis euh, derrière, on fait tranquillement voile, dague. On va piocher notre scénographe et surtout notre Necro Senior Et ensuite, on essaye de setup un peu une Necro Senior Mais on est pas obligé de faire une Necro Senior à 10 ou 11. Hein. On peut faire une Necro Senior à 3-4. En vrai, quand on arrive à avoir un peu de beatdown, c'est déjà cool. Hein. Mais je pense que partir maintenant, c'est pas mal. Parce que derrière, euh, en fait, chaque tour qu'on attend, chaque tour, on, on lui donne un tour de plus. Et donc, la possibilité d'avoir un meilleur board pour pouvoir trade mes créa. Là, en vrai, le gars, il a que 4 mana. Il a des 3-2 à gérer, des 3-3. Alors, il peut récupérer des pièces avec ça. Mais... J'aurais même pu value 4-4 dans 2-3. Mais ça m'ennuyait un peu. Ok. Donc là, je pense que le premier naga qu'il a eu est pas très intéressant. Donc là, il prend l'info du deuxième. De toute façon, il a une pièce. Hein, en entrer là-dedans. Et là, je lui mets une belle tartine. Après, il faut compter. Il hein. n'y a pas vraiment de gain de points de vie dans son deck. Donc, euh, bon, c'est pas un voleur. Hein. que je dis que c'est pas un voleur mais... Attends mais il, il, ça peut être un voleur encore, c'est bizarre. Euh... Bon bon bon. Bah, je recycle ça pour ça. Ouais ça, ça, ça me choque pas. Je pense qu'on va juste dag. En fait, je vais full face, je crois. Ouais, ça me plaît bien. Je full face ici. Boom, boom, boom. Et je passe. Comme ça, j'ai une jolie S derrière. Enfin, normalement, j'ai backstab, pêche. Orion, attendant du manoir. Une fois qu'un secret allié, ok, sympa, ça. Et révélé, lance un secret de mage différent. Gagne plus 2, plus 2. Est-ce qu'on trade Est-ce qu'on va face un peu compliqué parce que ça peut être de l'armure, mais en même temps si on trade et qu'il y ait... De ah, toute façon, l'Orient, il va être infâme. Hein. Et je pense que le trade... Ah, ça dépend. De toute façon, on va... Su... Ça a l'air un peu complexe là ce qu'il nous propose, le garçon. Oh... On va trade. Hein. On va jouer un peu plus contrôle, je pense. De toute façon, non, je dis je pense, mais comme si on avait le choix. Euh... Bah, en vrai, je suis pas si mal. Hein. Ça peut re-être un autre contre, non Oui, ça peut re-être un autre contre. Je vais faire la pêche. mana on va prendre ça, ça c'est cool bon, j'imagine qu'il faut quand même attaquer même si c'est barrière de glace ou ça a pas de sens. J'ai pas l'impression que ça ait du sens d'attaquer maintenant. Est-ce qu'il peut rejouer une barrière Là, je me suis trompé dans mon trigger. Fallait peut-être trade tout de suite C'est la créa avec ma créa. Peut-être une connerie là. Il n'y a pas une énorme incidence. Mais je pense que là, je pouvais pas me permettre d'aller face. C'était un peu risqué. Je pense qu'il faut juste que tant pis, je prends un peu de retard. Mais là, son truc, ça allait trop snowball. Ça allait être débile. C'est vraiment les games qui sont perdu, enfin auto perdu on va dire, juste parce que on ignore sa créa qui est finalement débile, enfin c'est pas une bonne créa en soi mais là c'était vraiment très fort bon Il fait quand même de la belle magie pas bah, les face hein, de toute façon On va déjà prendre l'info avec ça Ah quoique, à part si on fait euh, nécro, remarquez sûrement d'ailleurs donc on fait Ah Remarque ah, on, on va face mais Je pense que c'est un contre un... Une objection non bah, De toute façon on peut pas faire On peut faire sign tout ça tant pis hein. Ah Je pense que c'est objection mais je le fais quand même hein. Faut quand même jouer lui derrière Pas objection C'est rune on s'en moque Ouais voilà, mais ça on s'en moque. Bon bah écoutez on est pas si mal hein on a repris le board c'est un peu tricky là mais on a repris le board on est à 17. Ça c'est important sur Orson cette fameuse tempo parfois on a le lead et puis l'adversaire il fait une belle combinaison il a fait un énorme tour et là il faut accepter de changer de, de, de, de, de mode entre guillemets et donc de passer sur un truc un peu plus contrôle. Oh, c'est strong. Euh, bon on le fait maintenant. Ça a du sens de le faire maintenant, je pense. Fini de jouer les gentils, On joue le Defarian maintenant. Ah ben, le truc, c'est que s'il pioche un contre-sort, je pense qu'il faut que je le fasse maintenant. C'est con, mais comme ça, s'il pioche un contre-sort, j'ai quand même gagné. Après, s'il pioche un contre-sort, normalement, j'ai gagné parce que je peux jouer un truc, mais... Ouais, c'est comme ça. Oh bah GG. Vous voyez, no, notre tour... En fait, notre deck, il est pas censé épuiser les ressources de l'adversaire. Mais là... Jouer. Vu qu'on avait déjà un board... En fait, grâce à notre board, on a pu faire des trades. Et, en fu... et ensuite, vu qu'on a quand même pas mal pioché... vraiment très... Cette game elle était très très très intéressante. Ouais, à part le trade... Bon, je pense que vous allez quand même pouvoir euh, trouver des critiques à faire, mais... <rire> mais, euh, mais en vrai cette game était propre. Hein. Cette game était cool. Je pense que je peux travailler d'avant, peut-être jouer Backstab. Backstab me permet d'avoir l'info, mais en vrai l'info c'est pas très intéressant à partir du moment où il a ses, ses, ses trucs avec les secrets. Chasseur. Chasseur, chasseur, chasseur. On, garde, on va garder le voile de dissimulation. Après on peut peut-être garder la pointe d'os quand même contre chasseur. Ah quoi que. Hein. Non. On va vraiment jouer bam. Bon j'aurais quand même pas gardé sprint. C'est un peu lourd voir bon, les sprints. Mais l'idée c'est quand même d'essayer d'aller chercher le, le cimetière. Hein. Ça reste quand même une carte incroyable. Ah, je vois que vous... Renatal. Bon. Ah, c'est plus, plus trop des chasseurs vraiment full face. Après les chasseurs ça reste quand même toujours un peu tout droit. Hein. Même les decks contrôles, ils butent vite quand même. Ou les decks mid. Bon. Ça, c'est fou comme carte en vrai. Ça, c'est fou, fou, fou. Pourquoi il, il joue pas Joyeux sans ça, mon grand. Il faut jouer là. Allez. Bon, moi, je vais jouer. S'il fait ça sur le deuxième tour, je considérerai. Bon, on lui donne le bénéfice du doute. Il a une mini déco. Il va se reconnecter. Il n'y a pas de souci. Ok, ça c'est intéressant. On peut le faire maintenant pour voile. Mais je pense que ça n'a pas de sens. Je vais garder tout ça. Je vais limite faire voile sur T3. Et comme ça, j'aurai un meilleur T4 derrière. Bon, il a touché mon pouvoir. Donc il, si il est là. Est okay. Bonne nouvelle. Petits... Ok. Juste dag. Into voile. Into un énorme tour. Sachant que dans cet énorme tour, il peut y avoir Draka. Partons là-dessus. Et ça, voilà, euh, into, euh, ouais, ça me plaît bien, ça me plaît bien. Euh. Pas méga sexy d'avoir des danseurs c'est pas méga sexy parce qu'en vrai là je peux jouer plein de sorts mais pour pas grand chose euh, donc je pense que je vais commencer par pièce pêche Okani. cani c'est chiant c'est vraiment chiant ouais là, je suis pas très bien parce que j'ai pas de carte clé en fait j'ai pas soit ma necro seigneuresse bon, même si necro seigneur c'est quand même moins fort que cimetière hein. Puis bon c'est un deck aggro quoi, il a curvé, T2, T3, T4, donc c'est compliqué. Puis ça c'est vraiment une carte qui nous pose beaucoup de problèmes. Euh, donc on va commencer par ça, pièce. Donc c'est créature, ok, on a l'info. Euh, pêche. Ouais. Bah, ça fait toujours rien, infinité. Hein. Euh, on va recycler l'écouter là. Ok. Yep. Ah ça va être compliqué parce que je crois qu'il va me manquer du mana pour la Zinecro Seigneur S. De réfléchir s'il y a un spot, mais je crois qu'il n'y a pas de spot. Danseur machin, non J'en joue juste un. Il se fait contrer. Ouais, j'essaye de réfléchir, mais... Ah non. Ah non, c'est bon. Ah non, c'est pas bon, je dis de la merde. Faut quand même les jouer, eux. Hein. Ah pense chance c'est ok quand même, comme play. Je pense que c'est quand même ok. Bon. Non, c'est pas mal, hein. c'est pas trop mal, je récupère le board, j'ai quand même toujours de la pièce en main, enfin, j'ai le danseur, j'ai pièce, je peux faire le play au prochain tour, ah, je pense que c'est pas mal, peut-être qu'il y avait mieux mais là avec le temps imparti c'est un peu compliqué, ouais bon ta vie ça nous fait perdre, je suis, je suis pute, il euh, y a sprint après qui est cool là, qui peut encore nous faire gagner Danseur, pas de l'ombre. Danseur, ça fait deux pièces. On en a 5, on en a 6. Donc là, on a un play avec le cimetière du Hiss. Si on a cimetière, on fait on balance toute notre main, sauf l'attaque, le... si j'ai pas de bêtises. Euh, non, même l'attaque, en vrai, on la balance, pour le coup. Euh, attendez. deux ça fait 3. 4, 5, 6. Non. Pas peur. Après, il y a sûrement un contre. Ok. Bon, on va faire le trade déjà Ou alors on. J'ai un peu peur de faire le trade, ouais. Ah, je pense qu'on fait tant pis. Hein. On va sûrement prendre le piège explos, mais. De toute façon, faut bien le prendre à un moment donné. Hein. Le X, c'est qu'il faut y aller, là, je crois. Le X, c'est qu'il faut y aller. Pas très agréable, mais. C'est pas très agréable d'y aller maintenant, mais je crois que je suis un peu obligé. J'ai oh, sûrement quand même perdu, hein. là c'est vraiment du, du all-in, hein. bête et méchant. Euh, pardon. Ouais. Euh. Ouais ah, ça fait. Vous voyez c'est dommage parce qu'en vrai s'il est à 30 Bah ça c'est les talents 3 quoi Parce que ça fait 3 x 9, 27 hein Ça fait 27 derrière tu shootes un petit burst et t'as gagné hein. Bon là il est à... il est à 40 donc il est trop haut On, on va partir je pense que c'est plus intéressant bon, En vrai on a même Alors en, en ladder euh... Top légende peut-être que tu restes Parce que t'as toujours des spots genre si tu top derrière Ouais sûrement si tu top il sprint y'a encore moyen mais bon Là l'idée c'est de vous montrer un maximum de games, c'est d'essayer de, de vous proposer des setups. Là le setup top deck il n'a pas de sens quoi. Mais bon il existe quand même ce setup top deck pour le coup. Mais euh, ouais ouais en fait il m'a manqué le m'a manqué le cimetière ici. Ou sprint hein. Sprint ou cimetière c'était sûrement gagné. J'ai fait un joli tour de trade. Et vous voyez j'avais encore un peu de match en main. Donc ça c'était bien. Boutellas, Voile on va garder. Euh, sténographe on... On va le virer, hein. vraiment le, le cimetière très important. Le cimetière c'est win. Hein. Surtout avec une main comme ça où on fait coûter la se recycler, T2 on joue le cimetière. T3 on va pioche et T4 on part. Mais ouais, méga agréable ce deck. Hein. Et en vrai il a le petit côté trade que n'avaient pas les anciennes versions avec sténographe et Instruct... instructrice. Pardon. Il est vraiment très très sympa. Bon évidemment, bruit de rampe hein, c'est assez standard. Ok, nul. On joue Danseur T2 comme ça. Je pense que c'est pas choquant. Je pense que c'est pas incroyable mais c'est pas choquant. Bah ça grignote en vrai c'est con mais il a pas forcément les anti sur deux. Bon, il là ici il... Ah c'est un voleur, ok. En vrai, si c'est un druide, il a pas danti sur deux. Normalement. La patrouille est... Bon, le match-up est mieux. Hein. Je préfère jouer contre voleur. Il y a moins de réponses, on va dire, à nos combinaisons. Il voilà. Ok. Prochain tour, on peut partir en combo avec une Necrocianerace. Après, il est à 40. Donc ça, c'est un peu chiant. Peut-être qu'il faudra prendre l'info avec le couteau là ou alors on fait pièce, pêche. Et dans ce cas là on est obligé de partir en robot quoi. On attend. Plus on attend moins bien c'est. Hein. Plus on attend moins bien c'est. Ah cimetière. Cimetière c'est bien. Euh... Je recycle déjà ça. Je prends l'info. Le cimetière ok intéressant. Donc on va pièce. Euh, là on va jouer combien 1, 2, 3, 4 je crois que j'ai bien compté mais je suis pas sûr je crois que j'ai bien compté ça ça ça ça ça c'est ça bon on devrait gagner là oh, bah, a... ok bah, un voleur il peut pas gérer ça Bon, un druide non plus un druide encore moins vous allez me dire mais en vrai un druide qui fait plein de mana il peut faire de la magie et puis druide il a il a un peu plus d'armure il a guff des choses comme ça en vrai voleur euh... à part le DK qui remonte tout dans la main. Là, en vrai, c'est sûrement fini. Derrière, on va limite faire euh, attaque Nécro seigneuresse pour vraiment... Euh, parce que là, de toute façon, on va pouvoir avoir une attaque qui ne va, va pas le tuer tout de suite. Et derrière, avec le 3, plus 2, plus 2, plus 2, ça devrait être OK. Sachant tous nos, nos outs qu'on a dans le deck, enfin tous nos, tous nos top deck on va dire, nous font gagner. Implicite, explicite. Euh, bon, bon, bon. Najak. Najak, Valo, ok. Trade le 3-3, relou. C'est relou quand même son Najak. Hein. C'est bien bien bien bien chiant. D'ailleurs, est-ce qu'il faut pas le trade ce truc bon, En vrai, s'il a un autre montoir. Bon. Un peu chiant en vrai. Là, je fais juste dans. J'ai peur que ce soit un contre-sort. Je commence pas par attaque. Tant pis pour lui. Bah, je fais attaque déjà. Ok, vamos. Ça. On va le tuer ça tout de suite. C'est trop trop... J'ai trop peur. Bah Rosé, ça va face. Entre hein. sort c'est infâme. Mais Rosset ça va face. Je pense qu'on va aller face. Est-ce qu'on... Ça on l'ignore je pense. le trade. C'est dur à dire comme back avec ça oh, misérable écoutez je vais trade hein. Parce que ça c'est vraiment bon là il a fait un sacré tour hein. mais c'est vraiment une carte qui est trop trop chiante ça nous donne un peu de temps un peu comme le premier match voleur un secret théotard donc il a volé notre procès il va nous donner un Rénatal, ok. Ça me va. Tu vas attendre pour les cimetières Ou alors j'invoque des 3-3. 3-3 c'est pas si mal. Hein. Un peu bizarre mais... Rep Nécro. Un peu bourrin mais j'aime bien l'idée. Ou ah, je fais juste Rénatal. Et je serai juste Face. Value. Ah merde, j'aurais dû. Bon, pas, ça change rien. J'aurais dû attaquer Represh. Et euh. Ok. Prochain tour, euh, j'ai une Necro Seigneuresse à 3. Ça veut dire que j'invoque des 4-4 avec cimetière. Et c'est pas forcément 3 parce que je peux piocher le sprint. Je peux piocher des cartes comme Pêche Miraculeuse, comme Porte de l'Ombre, comme Pas de l'Ombre. Euh, donc j'ai pas mal d'out comme danseur de la boîte aux lettres qui fait deux cartes, enfin vous voyez. Donc euh, j'ai quand même beaucoup d'out à deux cartes, voire plus avec sprint. Donc j'aime l'idée. J'aime l'idée de ne pas mettre les 3-3 maintenant. Mais en vrai mettre les 3-3 je pense c'est pas une erreur. Hein. Vraiment. Là il va rosser là-dessus. Rosser, rosser. Il veut pas. Timide, je pense. Paladin. Ok. Let's go Ah voilà, nickel. Donc, euh, bim. Ok, d'abord avec la 3-4. Si jamais c'était un... Justement ça. Pièce. Euh... Yes. Pas de l'ombre, ça. Boom. Boom. En fait, la question c'est est-ce qu'on en. J'en vais en mettre qu'un seul et pas le deuxième Parce En vrai, j'ai un board qui est suffisamment fort. J'ai pas besoin d'en rajouter. Et le problème c'est que si jamais il joue. Euh... En fait, si si tu m'as 3-2, il récupère une pièce. Je vais enlever Discord, je crois que je l'avais enlevé, my bad. Euh, si jamais il tue ma, ma 3-2 récupère une pièce, il jouer son DK. Bon, ça me paraît un peu compliqué, mais genre avec Backstab par exemple. Backstab, j'ai la pièce, je fais le DK. Bon, mon board me fait gagner. Hein. Ouais. ils sont sympas, eux, n'empêche. L'image est vraiment Et euh, à la fois belle et à la fois glauque avec leur espèce de fleurs mortes là. Ouh ouh. Oh, oh. Ok. Goat, goat, goat. Donc là on a 8, euh, 8 et plus les outs évidemment. Donc bam, bam. Bam. On passe hein. normalement on a gagné il fait le dk on peut encore perdre quoique même pas paf enfin, on a des chances on peut encore perdre ce match mais franchement Juste on board déjà il a perdu ça, ça change rien et ça ça change des choses Coucou. Ok, il a moyen de... Waouh Il va gagner, là. Bon, là, c'est ça, c'est fat, hein, ce qu'il nous a fait. Donc là, il a gagné. On va concede, je pense. Ah, pas... La question c'est si on a sprint, peut-être. Peut-être si on a sprint. Non, on va, on va, on va concede. Bon, ce spot-là. Le truc, c'est que ce spot, il peut le faire autour d'avant. Si on fait l'autre cimetière, on gagne. Mais le problème, c'est qu'on s'expose à une combo... En fait, il faut calculer la, la probabilité de réaliser ce genre de play. Je pense que c'est prat... plus ou moins improbable. Donc, ça me ferait quand même croire que mon play est bon. Penser que mon play est bon. Encore une fois, en s'enlevant du, du résultat oriented. Hein, parce que le résultat fait que le play n'est pas bon. Mais on n'analyse pas dans un jeu de cartes, on n'analyse pas sous le prisme du résultat oriented. Donc, j'imagine que mon play est quand même bon. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être qu'il faut quand même mettre le cimetière. En vrai, à ce moment-là, au moment où je fais ça. Dans ma tête, j'ai 100% en ne jouant pas cimetière. Et en jouant cimetière, j'ai pas 100%. Et c'est ça qui m'ennuie un peu. Voilà. Et j'ai jamais 100% parce que je perds à la fin, mais vous voyez. Donc c'est super dur à dire. Donc là, on va jouer un peu slow move, je pense. Garder vraiment les cartes. On va pas rusher. On n'est pas un deck mine. Donc on va pas faire prep voile, par exemple. On va juste faire cimetière ou danseur. Je pense que cimetière a plus de sens. Parce que. Le, le danseur il proc avec euh, pas de l'ombre. Et si on joue danseur maintenant, il nous le tue, bah, on ne pourra plus pas de l'ombre danseur. On va juste piocher tranquillement. Hein. Et tour d'après, on part en combo. On a notre pas de l'ombre, on a notre danseur. On a même la nécro-seigneuresse, donc on peut faire le tour, euh, franchement, un tour parfait là. Faut juste compter un peu quand même, mais. Et ça va être joli. Joli, joli. Les danseurs. long euh. oui, yes. S. c'est ça s ah. La mort, de la... ah. Ah. Ah. Ah. Ok pas mal comme T4 On peut bon avant on a la main parfaite là euh... Mais ça on le fait contre tous les decks on a gagné quoi Mais on peut encore perdre Est-ce qu'on peut perdre Parce qu'il a le Pff, Ouais après c'est des combinaisons bah non. en fait c'est des follow-up il... On peut perdre ce match mais faut il faut qu'il fasse Tour parfait, tour parfait, tour parfait base de Nova, etc À enfin, base de... de Varden, etc Ouais, même Ouais, ok Cool Bon, c'est l'avantage, c'est qu'on peut gagner, voyez, en 2 minutes Le deck va quand même euh, Souvent faire des trucs cool au T5 voilà bon c'était ultra cool, mais même des trucs cool parfois, l'adversaire, il part, quoi. J'avoue que le, le truc d'avant... En fait, il gagne vraiment le combat d'avant parce qu'il a le heal. Hein. Sinon, il a quand même perdu malgré les, les loutres, malgré tout ça, quoi. Donc ça aussi, même avec le rossé il perd. Hein. Même avec... Parce que même s'il gagne 3 lives, il meurt quand même. Hein. Donc, euh... ouais, non, franchement... Franchement, je suis... Sur, je suis presque sûr de mon play. Il faut douter, hein, c'est important quand même de douter dans le jeu parce que euh, ça nous permet de remettre en question nos, nos, notre gameplay. Et voilà, il ne faut pas être buté non plus, mais là honnêtement, euh, l'expérience c'est quand même un play qui gagne souvent. Qui gagne plus que l'autre en tout cas. Voilà, c'est plutôt ça. Il faut faire un play qui gagne plus que l'autre, si on a le choix entre deux plays. Il y avait Gnoll. Hein. On est d'accord, c'était un voleur euh, qui s'est caché. Donc il jouait Gnoll. Hein. Enfin, je sais plus. Bref. Changeons de, de disque. Mais. que Je dis backstab, mais en vrai, il pouvait Gnoll, trade, DK. je te fais quand même demander les talents 2. Ouais, non, on euh, est Bon, bon, bon, bon, bon. Ça n'a pas trop de sens de partir maintenant. Je okay, on peut. C'est un peu bizarre, mais. On peut, hein. Let's go. Allez. Un, deux, trois. En vrai, ça fait deux pièces, ça. Ça marche pas pour euh, Sténographe. Ça fait un beau bébé après. Je pense qu'on fait un beau bébé tôt comme ça. Ça paraît bizarre. Let's go. Ouais, le... Dommage pour lui, mais... Oh, bah voilà. Ouais, c'est sûrement le play. Hein. En vrai, là, c'est sûrement le play. Hein. Bah, en vrai, tour 3, je mets une 8-8 et une 4-4. Euh, Shaman, c'est un peu chiant. Il peut avoir du gel, il peut... On avoir des Devolve. Vaut rien. Ok, doki. Okay. Vaut rien, vaut rien. On peut le détruire. Ça a peut-être du sens. C'est quoi Dag Quand je la joue. Ça, c'est fort dans Evolve, par exemple. Je pense qu'il faut le tuer maintenant. Ouais, j'aime bien l'idée. ça. C'était cool, hein franchement. On voit rien cliquetant. C'est très, très, très. L'image, elle est magnifique. Il a pas l'air très, très bien, le jeune homme. <rire> pas très. Non, c'est vrai, il a pas l'air très, très bien, le jeune homme, quand même. Ok, le vent. Al trade euh, Arme dans 5-5. évoluer, good. Bon, ça c'est bien. Let's go. De la belle magie. Par delà. Euh, point de dos. Point de dos me va. Euh, arme là. Ah. Ah. On va prendre le sprint pour le prochain tour. On joue ça. On invoque un monstre. On va pas trade, je vais face. C'est un joli Borg, j'ai le sprint pour refill ma main. J'ai well play souvent quand même. Hein. Comme ça on la on le laisse pas respirer, c'est important. Quand En vrai, faire un gros tour de cimetière, bon... On... Normalement, les adversaires, s'ils ont un deck correct, ils sont censés quand même pouvoir gérer ça. À part un énorme tour comme on a fait la gamme d'avant, mais ça c'est quand même plutôt rare. C'est bien une gamme sur 10, attendez. Le de fond vert, en fait, il y a de la lumière. Le problème, c'est quand tu streams... Oui, j'ai un coussin derrière mon dos. Oui, je suis une personne âgée. Ah merde, j'ai enlevé mon... Putain, ah, j'ai détruit ma lampe. Bon, c'est pas très grave. En fait, en, en baissant le store, j'ai euh, enroulé mon ma lumière. Bref, un truc incroyable. <rire> Ça n'a pas l'air, mais c'est incroyable. Et ouais, les gars, c'est incroyable. Euh, prep sprint. Je sprint. En oh vrai, oui, je sprint. Je sprint, je pense, c'est bien. Nice eux. Very nice Enfin encore une petite. Vous voyez ça gagne bien. Franchement et encore le match qu'on a perdu il est... Voilà il y a un point d'interrogation dessus. Et bon après il y a un match on s'est fait rouler dessus mais contre le chasseur. Mais euh, le deck est super fort. Voilà il faut. c'est un deck de skill cap. Plus vous le jouez plus vous allez le maîtriser. Mais c'est pas non plus comme euh, près de sanglier. Genre il n'y a pas besoin d'avoir fait... de faire 500 games pour pouvoir le maîtriser. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Euh, je crois que je vire. Ah non, pas voile. Je vais, je vais vraiment garder que voile. En fait, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Faut pas se dire Je veux des pêches miraculeuses, je veux des portes d'ombre. Parce que quand je pars un peu en combo, c'est hyper intéressant d'avoir un petit sort qui permet de récupérer un autre truc. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher bah, ces cartes-là. En fait, les cartes que j'ai dans la mimine. Ah, je presque en vrai coûter là ce tap-tap. C'est un peu bizarre. Franchement c'est méga bizarre. Je sais pas trop si ça a du sens mais ça me parle moi. Non je vais recycler. Je vais recycler, ça me paraît trop étrange quand même de faire ce genre de move. Mais honnêtement c'est pas choquant de le faire. Alors si vous le faites je vais pas vous dire euh, erreur quoi. Ok donc là on va juste cimetière, in tout. En fait on va partir T4 en espérant que ce soit suffisant mais il y a moyen. Ça dépend, après on peut partir au prochain tour. Hein. Sur... Euh, euh, prep. Ah quoique, en vrai on peut même... De toute façon, ouais si, on peut même partir maintenant. Sûrement d'ailleurs. Enfin ça dépend ce qu'on trouve. Ah bon c'est un peu chiant mais... On le sait, on le sait. Ouais si on va partir maintenant. Sprint. Ah un sprint. Ah, en fait, ça nous donne envie de partir maintenant vu qu'on a le sprint. Si je fais pièce ça... On pourrait pas faire Necro Seigneuresse, mais je pense que c'est quand même ok de faire des gros trucs. Ouais, ça. Vous sentez le On garde les pièces, je pense. En vrai 8-8 c'est déjà suffisant, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire plus. Même si on peut faire plus. Et je suis pas fan de l'idée. Juste faire 8-8. Trade là. J'aime bien cette idée. J'aurais presque pu pas de l'ombre là-dessus, mais. Là en vrai j'ai quand même un board qui est gros. Je pense que c'est pas mal. Et euh, l'idée c'est de garder quand même les pièces pour euh, si jamais je ploche des anti bêtes Avec les dents de Nefarian, les trucs comme ça. La 3-2 il a envie de la trade, hein, le, le danseur sur la boîte de, la boîte aux lettres. Hein. Il a envie de le trade, il va le faire avec la 3-1. Et ça me va. Ou Alors il va essayer de trade les, les cartes. 3-1, mais je, je pense que le mieux pour lui c'est vraiment d'aller full face, mais après ça c'est quand même chiant. Prog. Prog peut être un peu relou. Je un d'attaque. Il n'y okay. bon, a qu'un taunt donc ça va. order là, non J'ai mis Sorder. Euh... lul, comme on dit. 3-1 là. En fait, je sais pas s'il fallait pas laisser son trog. C'est à dire qu'à sa place, j'aurais fait trade. Même si ça fait mal, j'aurais fait ondulance dans mon danseur à boîte aux lettres et j'aurais gardé le petit taunt. Et en fait, j'aurais eu 8-8 contre taunt et vous voyez, j'aurais été bloqué. Et comme ça, si je jouais des sorts, il y avait trog. Vous voyez ce que je veux dire Là, en fait, j'ai juste à faire ça. Ensuite, je fais prep, print. La question c'est est-ce qu'on joue des cartes ici On va pas, on reste comme ça et le prochain tour on fait, fait des belles choses. Et vous voyez là en fait au tour, mais c'est intéressant. intéressant de regarder ce que je fais pour comprendre quand vous allez jouer contre ce deck là. Et en fait souvent après un gros tour, il y a souvent un sprint ou... Il n'y a pas un deuxième gros tour en général, souvent c'est un tour de refill de, pour se refaire la main. Et en fait là il y avait vraiment, après je pouvais avoir un anti-bet de choses comme ça mais... J'avais pas beaucoup de cartes en main et en vrai le, je pense que le winning play pour lui c'était vraiment de... de... Tant pis, il sacrifiait ça dans mon truc, mais son taunt m'embêtait terriblement et en fait j'aurais pas pu faire ça, ou alors j'aurais juste fait sprint. Voilà, bon, il met une tartine quand même. Mais bon, normalement je vais pouvoir répondre au prochain tour, j'ai déjà un backstab, pour aller chercher une 1-2, je vais piocher un peu de cartes. Cuisineur toqué, cuisinier toqué pardon. Bon, ça reste chiant, mais si j'ai une dente Nefarian, c'est ok. Je pense qu'il nous fait. Ouais, j'avoue que c'est cool ça. Ténographe serait bien. Colère. Colère 1 ou colère à 3 Colère à 3, j'imagine. Ah oh, non, colère à 1. Waouh. Il fait un sacré tour la carte. Ok. Bon, on va falloir raser le terrain. Il y a moyen. Ça coûte un peu cher, mais il y a moyen. On peut pas le tuer là. Bon, non, effet rien, est on en fait rien, c'est super. On en fait rien, c'est vraiment super. Bah, tout dépend ce qu'on a après, mais néant. On peut pas jouer notre néant. Jouer première flamme, très très bien. Autant recycler. de toute façon première flamme va. Bah... Ah non, Faut aller là-dessus. on va bah, juste première flamme là. Ah quoi qu'il faut, il faut cycle. Je hein. crois yeah. que j'ai perdu en fait avec mon play. Ouais, en fait j'ai pris, pris trop de risques, je crois. À GG. Ouais, bon, j'ai pas perdu en soi, mais... C'est tout comme quoi. Ouais, GG. En fait, l'idée, c'était... J'ai voulu prendre l'info en me disant c'est un peu chaud, même si je suis à 4, mais je pense qu'à 4, je gagne la game. Donc, en fait, j'aurais dû rester à 4. Je pouvais rester à 4, mais il fallait... En fait, non, je restais pas à 4, je restais à 2. Parce qu'en fait, je pouvais jouer Necro Seigneur et faire un trade dans la 2-2, 8-3 dans 2-4. Ouais, GG. Et... J'étais à 2. Donc ça veut dire que je devais l'état. Lui il faisait pouvoir oui, Il me mettait à 1. Moi j'avais un gros cimetière. Un gros nécro. Et au tour d'après j'avais double. Ah, Je, je crois que je peux... Là cette gamme là c'est ma faute. Je crois que je peux gagner ce match. Vous voyez. Alors il faudrait compter. Parce que le gars il est super haut. Jamais, je suis jamais allé face encore. Mais. Euh... En fait. Le... Si je recycle mon arme. Et que ça va sur Pernicious Deed, je peux plus jouer Necro Seigneur S. Alors que si je joue pas mon arme, bah en fait, je peux. Sauf que, un vrai je suis, il faut que je... En fait, mon play était plus risqué, mais avait un, une meilleure chance de me faire gagner le match. C'est-à-dire que là, si je piochais, euh, je sais pas, une prep, n'importe quoi, un Don nefarian, un backstab, etc., je gagnais le match... Et mon autre play je suis à 2 PV. Donc 2 PV, il faut que je gagne forcément au tour d'après. Parce que lui il va juste faire pouvoir. Et accessoirement, s'il met trop de créa, bah j'ai quand même perdu parce que. Enfin non. Si... Ouais, il faut vraiment que je le tue derrière. Et je... Mais peut-être que j'avais le létal au tour d'après. Vous voyez? Donc c'est un peu tricky, mais ce match c'est peut-être. C'est peut-être moi qui le perds. Vous voyez, et malgré l'énorme la... sortie de l'adversaire, il y avait peut-être moyen de gagner. Je pense qu'il y avait même moyen de gagner, mais bon, c'était un peu, un peu tricky. Mon play reste bon, hein, parce que si j'ai 50% de chance, de, je pense, de gagner le match instant. C'est dur à dire. Euh, ok, ok. Bon, on a une, pas une très bonne main ici. Oh, C'est un droïde, on a un petit peu le temps. Ouais, c'était... J'étais pas loin. En fait, il aurait fallu compter la necrosinoresse, mais elle était grosse quand même. Hein. Alors on va dire que j'avais une arme à 8, 9. Plus 7, 17. Je crois que j'étais été recrack. Je crois pas que je... Et bon. Ouais peut-être j'avais beaucoup de pièces quand même. Bon bref, tant pis, c'est fait, c'est fait. Euh, ok, ok. Peut-être qu'on va piocher, on va prendre un peu l'info. Parce que sinon on va refaire un, un autre tour vide. Ça, ça m'ennuie un peu. Ok. Donc on a un tour vide. Mais prochain tour on va faire le nécro. On va pas de l'ombre. dans, Attaque, nécro. Ça. Accessoirement, on aura une draw. Accessoirement, on aura une draw. On peut avoir des trucs cool. Vraiment, il peut même jouer la 1-3. Coutez-la, coûtez-la, coûtez là. On va le recycler, au pire. J'aime pas de l'ombre. Ce qui est pas mal, en vrai. Et là, on y va. Hein, parce qu'on n'a pas d'autre choix. Pas de l'ombre. dans. Pas de l'ombre. Derni chose. Derni chose. Necro. La question c'est est-ce qu'on de l'ombre dans Necro ça a pas de sens. On met un monstre, on face. Le problème c'est que là on est parti T5. Alors certes on a un joli board, non on a une belle arme, on a une 7-7. Mais ça va pas suffire contre un gars qui a déjà eu mana. Contre un druide de surcroît. Qui a déjà 8 mana. Mais ouais, vous voyez, c'est vraiment. Il y a des matchs qui sont hyper tendus. Ça se joue sur des petits des petits détails. Adronox, sympa. Ok. Ouais, qu'est-ce qu'il a fait là Adronox, d'accord, ça invoque des serviteurs avec provocation mort pendant la game. Il a fait n'importe quoi le gars. Il a pas lu ses cartes. Là pour le coup il a pas lu ses cartes. Il est pire que moi lui ou quoi. <rire> Ah j'aurais presque envie de remonter lui maintenant Ça a peut-être du sens hein Comment On se dit qu'il va jamais aller le chercher, il va faire trade comme ça Après normalement il joue des tonnes dans son deck Peut-être je joue lui comme ça Il enfin, n'y a pas un spot où je fais euh, pas de l'ombre sur ça. Où je passe Ah, Je vais juste jouer ça passe. Il a camouflage, le garçon. Hein. Ouais, je fais comme ça. Euh, ok, le gars il a fait nimp. Mais bon, je suis parti un peu tard. En vrai, j'aurais vraiment aimé calculer. De hein. bah, toute façon, vous allez me dire. Hein. Mais peut-être que j'avais l'étal autour d'après. Sachant qu'un mm, druide ne gagne pas de PV à part avec son pouvoir. Enfin, un druide aggro. Il envahissante. En vrai, c'est pas assez grave parce qu'il va souvent faire 7-6 dans 7-7. Non, -7. c'est un peu risqué. Je le fais pas, mais c'est un peu risqué quand même. Ok. En vrai... Il y a plusieurs plays là. Est-ce qu'on a l'étale Est-ce qu'on fait 3-3 dans... Scénographe. Mais il coûte cher. Et derrière pas de l'ombre. Ou alors il y a un play où on fait arme. Enfin, si on fait arme, en fait, il faut que ça, ça aille face. Je pense que je vais faire le play euh, un peu bizarre, mais... De ça là-dedans. c'est cool j'avais un play mais c'était trop tard en termes de cordes je pouvais plus le faire j'ai vraiment voulu prendre l'information dans un premier temps mais en fait j'avais un play où euh, ma créature elle est plus grosse et je développe le sténographe en gros je fais 3-3 euh, remontoir Ah quoique. Ouais je fais 3, euh, remontoir sur 3-3 Je rejoue le 3-3 ça me permet de jouer le sténographe Donc voilà J'avais play aussi Il est pas forcément mieux Mais il me permet de jouer toute ma main Mais il est pas forcément mieux Faut voir Après je peux le faire maintenant c'est pareil Oui je peux le faire maintenant Voile qui donne Steno. Et c'est marre. Ah non, il y a les Danseurs. Ah, de toute façon, ça a du sens. Hein. Euh, il y a les Danseurs. Donc là, on a Trade. Trade. remontoir gagner. Hein. Bon, c'est dur à dire parce qu'en vrai là, on a fait euh, un play qui nous fait gagner. Et en même temps, l'autre play, il me paraissait bien aussi. Donc vous voyez, encore une fois, il faut pas être résutanted, c'est-à-dire il faut pas euh, en fonction du résultat dire j'ai fait le bon play ou j'ai fait le mauvais play. Mais parfois, ça donne quand même une indication. Donc c'est Ouais, ça peut donner une indication, bon. Bah, elle était cool cette game en tout cas. Mais le deck, vous voyez, il est très très intéressant. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il va vous permettre de monter euh, le ladder, de monter les jantes. Hein, ce deck-là, euh, sur HS Replay, pour le moment, il est à 52% de win -right, parce que je sais que vous, je sais pas, d'un coup, vous êtes fan d'HS Replay, mais voilà, 52% de win -right, Mais ça veut rien dire, parce qu'HS Replay, les stats ne sont pas forcément bonnes, et encore moins pour des decks très très compliqués. Euh, ce deck-là est quand même bien compliqué pour ceux qui n'ont pas l'expérience du jeu depuis plusieurs années. Donc voilà, c'est un deck, euh, si vous le jouez bien, vous avez clairement 60-65% de winrate. C'est un des meilleurs decks de la méta, euh, clairement. Merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde